Donc... Alors on y va. -y, Bonjour, Jocelyne. je m'appelle Jocelyne, je viens de Lyon. J'ai découvert par hasard euh, la, cette proposition de Véronique. Je suis ravie d'être avec trois autres personnes aujourd'hui. Et pourquoi je suis là Parce que j'adore les plantes et que voilà, j'étais sensibilisée au fait de pouvoir euh, avoir des informations sur euh, les, les, les plantes qu'on pouvait euh, trouver euh, dans la nature et qu'on pouvait euh, consommer. Donc voilà et franchement j'ai trouvé que c'était une balade super intéressante euh, ça donne envie d'en savoir plus parce que on était tous euh, très demandeurs d'informations et Véronique bavarde pour nous raconter plein de choses donc euh, franchement je, moi j'ai envie d'aller un peu plus loin dans, dans cette découverte et je me dis qu'avec le monde d'aujourd'hui c'est vrai que quand on se dit qu'on peut consommer en allant dans la nature eh ben ça peut sauver peut-être notre planète on ne sait pas voilà Merci Est-ce que tu peux me dire euh, si tu avais peur de les consommer avant de venir et si maintenant tu es tranquillisée ou pas Non, je n'avais pas peur avant déjà, donc, euh, donc je suis d'autant plus euh, comment dire euh, euh, volontaire pour aller découvrir ces produits euh, et ces, ces plantes sauvages. D'accord. Est-ce que j'ai apporté tout ce que tu avais besoin pour... Euh, pour refaire, pour retourner, oui, oui, récolter, ça, toi Oui, ça, franchement, ça m'a donné envie. Enfin, j'étais déjà... Euh, J'avais vraiment envie dès le départ. Et là, ça m'a donné envie de de, bah, de, de, de, de, de, de continuer à, à explorer, peut-être d'aller dans d'autres régions, plus dans la montagne. Oui, euh, oui, ouais, tout à fait. Franchement, euh, je me suis régalée. Euh, et et j'ai envie de, de me régaler à nouveau. Voilà. Je te remercie beaucoup Jocelyne et puis bah, peut-être à une autre fois, j'espère. Eh ben, merci à toi Véronique et puis à mes trois autres compères. Hein. <rire>